Je suis avec l'une des génétiques les plus rapides de notre catalogue. Cette plante de cannabis est prête en moins de 50 jours. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous allez la cultiver en extérieur, vous allez avoir moins de problèmes avec le temps, et si vous allez le faire en intérieur, vous allez être capable d'avoir plus de production parce que vous pouvez utiliser le même espace plus de fois. Je vous présente aujourd'hui notre nouvelle Quick Critical Plus qui est la version rapide de notre mythique Critical Plus. Elle a le même saveur, même arôme, même productivité et aussi résistante que notre Critical Plus, mais elle fleurit une semaine avant. Une des génétiques les plus faciles à cultiver et reconnaissante que nous ayons jamais vues. Elle produira des têtes à la fois grandes, lourdes et très denses, et avec un grand nombre de trichomes. Cet hybride a un aspect plutôt sativa, d'espaces des internaudaux importants et des branches qui s'étirent avec l'extérieur. Peu importe que vous cultiviez en indoor ou outdoor, n'oubliez pas d'utiliser des tuteurs afin que le poids des fleurs ne fasse pas plier les branches. Son effet est très physique, relaxant et narcotique, parfait pour se débarrasser du stress ou des tensions musculaires et son arôme est frais et intense, une saveur de skunk et de citron tout simplement unique.